« Le cercle des hommes » de Pascal Manoukian aux éditions Seuil. Euh, donc Pascal Manoukian est un journaliste, et un, un journaliste de guerre et un écrivain. Euh, je voulais vous, les, vous lire un interview de l'auteur qui me semble intéressant. « J'ai compris que la littérature avait un pouvoir plus fort que le journalisme. C'est un acte entier. On emporte ce livre et cette histoire chez soi et ces personnages que je fais vivre entre les pages deviennent plus familiers. » Les gens s'en sont voir plus touchés et ça les fait plus réfléchir qu'un simple article. Voilà, donc là, on va partir directement en Amazonie et on va se retrouver sous la canopée avec la tribu des Yaku, euh, qui euh, voilà, sont assez isolés mais assez euh, fragilisés par euh, l'attaque que l'on fait euh, au domaine de l'Amazonie. Et puis, au-dessus de leur tête, il y a un petit avion. Euh, privé euh, qui est piloté par euh, Gabriel, euh, un homme pressé, un industriel, euh, voilà, fortuné. Et malheureusement, euh, il perd le contrôle de son avion et il s'écrase en pleine forêt. Donc Gabriel est récupéré par les Yakus qui n'ont jamais vu de blanc et qui ne savent pas si c'est un humain ou un animal et donc vont le parquer dans un, euh, dans le, le, avec les, les cochons. Et Gabriel va vite comprendre qu'il va falloir qu'il montre qu'il est un humain pour cette, sortir, pour lui, de cet enfer. Et euh, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est qu'il y a deux mondes qui s'opposent. C'est un sujet assez grave, mais qui est à la fois traité avec beaucoup d'humour, néanmoins. Et c'est un roman d'aventure très foisonnant. C'est vrai qu'on est au cœur de l'Amazonie. Alors on va parler de la déforestation, de l'éradication d'un peuple et d'une culture ancestrale. Euh, alors il y a d'un côté la nature, les croyances, l'entraide, la fusion, le respect des autres, l'instinct, la mémoire ancestrale, les valeurs et de l'autre. Il va y avoir le pouvoir, l'appât du gain, la futilité, la violence, la technologie, le non-respect de la vie et de la nature. Voilà, ça redonne aussi toute sa place à l'humanité. C'est un très beau roman original.